Décarboner pour le vivant, penser que l'économie nous conduit à une véritable prise de conscience allant vers la décroissance. Toutes ces questions, pour comprendre les crises actuelles, vont vers le chemin du vivant, au cœur des institutions et de nos décisions publiques. Le débat est entier. Du One Health, une seule santé, où là, suite à la pandémie, on essaye de, de manière très, euh, euh, comment dire, euh, Très positive, là encore, très vertueuse et salutaire. Voilà. De manière interdisciplinaire, on essaye de faire travailler des, des zoologues, des botanistes, des épidémiologues, des épidémiologistes, des vétérinaires, des écologues, et puis des sciences sociales, pour essayer de, de travailler sur une santé humaine, sur la santé animale, par exemple, et la santé des écosystèmes. Le monde passe par les entreprises sociales et solidaires. Parce Primero, tienen los valores correctos, el planeta, la gente y el dinero. El dinero se necesita, como explicó Lionel, para seguir existiendo, pero no es el fin último. Y segundo, como compiten con empresas tradicionales for profit, les enseñan a esas empresas cómo debe ser, porque normalmente están empezando a ganarles en los mercados. La gente nos prefiere porque significamos algo muy, mucho más hermoso, y mucho más poderoso. Et donc, euh, Rebecca Anderson, l'économiste du MIT et de Harvard, dans son livre « Réinventant le capitalisme dans un monde qui brûle », c'est pour une traduction française, ça... <rire> euh, nous parle donc que ce capitalisme doit s'inspirer de l'économie euh, solidaire et sociale. Ce sont des entreprises qui ont des valeurs, qui s'intéressent à la planète, aux gens, à l'argent aussi, parce que bon, ça, ça ne doit pas être la fin ultime. Planète, et Planète, planète. gens planète, gens et argent. Oui. Et donc ces entreprises qui sont aussi en concurrence à des entreprises avec but lucratif mais qui commencent à les faire changer parce que les gens, petit à petit, commencent à préférer les économies du secteur social et solidaire parce qu'elles ont une belle histoire à raconter parce que leur propos est, est bon. L'origine du pouvoir dans vos sociétés est quelque chose d'exemplaire. Ce dont nous avons besoin, c'est une coalition de gens, de moyens pour avoir justement des pratiques démocratiques, vous les avez évoquées, je trouve que c'est essentiel, parce que comme ça on pourrait, à partir du modèle économique que vous avez du B2, essayer de comprendre comment nous pourrions euh, nous coaliser avec vous pour à travers des changements chez nous et des approches complémentaires chez vous, essayer de, de créer un monde à l'initiative des artistes, des gens.